Oh lala et lolo, oh lala et lala, disons l'esclavasse, monte et descendre dans mon léco. Oh lala et lolo, oh lala et lala, disons l'esclavasse, monte et descendre dans mon léco. Dubois comment il est la réunion aujourd'hui euh, Mon père ou mon père <rire> Aujourd'hui nous Acacia Cassia, rêve, nous ancêtres avec 4 accords, Ré majeur, La majeur, Si mineur, le Sol. Euh, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification. Et puis on commence de suite après l'intro. Doubois. On voit les accords ensemble. Alors, le Ré. Oh c'est joli celle là le La oh et lui, là. le La le La majeur ça bon, ensuite le Si mineur faut faire un barré voilà et avec les doigts au place ayant comme un La mineur D'accord Barré à la deuxième case Et avec les doigts Voilà Et avec les doigts au place ayant comme un La mineur Donc là, on en a le Le Si mineur Et le Sol Ok rythmique de la main droite devine <rire> <rire> Oba Oba Tout n'est grand Letty fait Les petites commandent battre son ravane Dans le cœur désiré L'âme coulée dans les yeux Tan, olola lola et lolo Disant l'esclavage Montez des dans mon léco La motante, oh lola et Lolo, le Disant l'esclavage Montez et dans mon léco Ça fait moi rappel Toute bonne priorité jusqu'à oublier l'engage Que tu peux causer Alors la musique euh, est un petit peu compliquée pour démarrer mais une fois que l'est lancée Une fois que c'est lancé c'est bon Donc euh, il commence Fais step au dérouler Donc il commence sur le Ré majeur Fais step au dérouler bon la mer Monte sur le La majeur Autour Si mineur Auto des gants fait sur le Sol Donc en fait dans tout ça il reste une boucle Ré majeur la si sol. ouais va aller doucement. Fête pas poter, beau, la mer, Dimon le monde fin entouré, tout des grands tu les chichons commencent à battre son ravane Dans le quai désiré L'âme coulée dans les yeux Mon esprit ne finit sa fin, enfants Ça m'aime sa bateau-là Pour faire grand en la terre grand-papa Lève la tête, m'auguette l'horizon Pour faire décision Trois nous nation nation. Ah, nations Fais-moi rappel Bonne brio, tes jusqu'à billets langages que tu peux causer. Mon esprit, la finale, les enfants. Nous Et là, arrivé au refrain, donc arrivé au refrain, si mineur, sol. Si mineur, sol. Si mineur, sol. Et là, il repart. Oh lala et la oh lala et lala les l'esclavasse, monte et dans mon légo Oh lala et la Voilà le tuto se termine, merci d'avoir regardé jusqu'au bout Mets un petit pouce si ça t'a plu, commente si t'as des choses à dire Partage aussi la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis euh, bientôt un nouveau petit séquin, un nouveau petit son. Il dit nouveau séquin, qui dit nouveau petit son, dit nouveau clip. Donc euh, reste connecté, suis-moi sur Instagram et Facebook. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Du bois!